Nous allons continuer avec les petits doigts de riz. Pour cela, on va utiliser un cube. Heureusement, on avait déjà un cube qu'on avait caché ici. Du coup, on va le dupliquer. On va encore cacher l'autre. Ici, on va renommer ça en fingers. Et ensuite, on va euh, appliquer le modifier subdivision de surface. Mais là, on va plutôt mettre ici à 1 avant d'appliquer. Donc Là, on applique maintenant et on part en edit mode. On va scaler ça comme ça, on va placer ça ici, là, et on va aller en frame. On va placer ça ici, comme ça, et on scale, et là c'est plutôt Ici on fait alt et clic droit, ici on fait V, là, on fait L, dit vertices. On sélectionne tous nos vertices, comme ça. Et on part en objet mode pour euh, de nouveau ajouter le modifier subdivision de surface. Bah, pour la viewport pot on va vers A2. Et on va aller au niveau mode. On va scaler comme ça. Ici, on va faire une sélection des places comme ça. A clique droit ici. On est rude. On scale. On va cocher ici. Où on va vraiment avoir euh, la forme générale de nos doigts ici on déplace un tout petit peu ici avec les doigts on scale comme ça on extrude rude ici on scale et là on regarde quoi ça ressemble on fait un shift smooth et ok Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. On va aller en vue de dessus pouvoir créer euh, des copies. Du coup là on fait Shift-D, on place une copie ici. Donc là on va aller en Wireframe pour pouvoir diminuer la taille de ce monsieur-ci. Donc là on va sélectionner ces vertices avec la sélection C. Et on déplace ça là. Là, on fait L. On fait Shift D. A. Même opération. On fait un Bored Select. On hein, diminue un tout petit peu. Celui-ci, on va l'agrandir. Comme ça. Euh, et enfin, on va créer le dernier le plus petit le bergeron du groupe ok maintenant on va faire des rotations pour pouvoir avoir euh, les racines ici plus proches on fait de même avec celui-ci on fait l ce ah, qui sera au centre, on va le gérer à la fin. Ici, on déplace comme ça. Euh, ici, on va sélectionner les deux si euh, On fait C. On fait R. On fait G. Je pense que comme ça, ça va... On va maintenant faire C, on va sélectionner tous les vertices Enfin, On fait S, ensuite X, ensuite 0. On fait Slash pour les placer au premier plan. Et là, maintenant, on va les fusionner. Donc, du coup, on va créer des faces, en fait, à l'aide de ces croix vertices. Du coup, total, ça fait 6. On fait Ctrl-E, Bridge, Edge, Loop. On fait de même ici, là, là, là, là, là. Et là, CTRL-E, e, with H loop, on fait de même ici, là, et là, CTRL E with H loop. Ici, on fait un clic droit, on sélectionne tous les vertices. On extrude une fois, comme ça, on scale un peu. Et on va euh, fusionner les vertices ici. deux à deux. At center. On fait ici, alors là, je te place comme ça, tac, tac, de même là, et on répète l'opération en dessous, ici, là, et enfin là. On va aller sur la vue de face. On fait revenir les autres éléments de la scène. frame. On fait encore un bord select comme ça. Et on scale. On est ça. Ici, on fait S. C'est l'arc des Z. On va se un peu les vertices. W smooth 6 Smooth 6 Et On va encore exclure donc E. On déplace là comme ça. Scale sur l'arc des Z également. Ensuite E encore. Scale comme ça. On fait slash. Le placer au premier plan. On smooth les vertices, encore, vue de dessus, exclusion, on scale, euh, on utilise le Loop tools, cycle là, on scale, on scale encore, slash, on fait revenir à l'occasionnement de la scène, z, et on fait une exclusion, là on scale, on fait slash, on smooth encore les vertices. Ok, ok, voilà, maintenant on va placer le pouce, on part sur la vue de dessus, on va sélectionner ici, comme ça avec C. On va faire Shift-D comme ça. On va le placer ici. Donc là, on va faire R. R encore. G. Et comme ça. On va supprimer les faces ici. Bon là. Je pense que ça va aller. Parce que... Euh, bon, avant de faire ça... Je vous propose de compter le nombre de vertices ici. Ça fait euh, 3, ça fait 6, ça fait 9 et ça fait 12. Et si celui-ci, oh, je ne sais pas trop, attendez voir. Je pense que d'habitude, il y a le nombre de vertices qui s'affiche quelque part. Alors, là, ça fait... Euh... 4, 5, 6, 6. Bah, du coup ici on va plutôt faire ça on va faire x delete face ici on fait alt et droit ici alt et droit ctrl e H loop ok ça fonctionne ici on déplace un peu les vertices comme ça vers le haut et on fait slash on va sélectionner tous les vertices de nos euh, objets on fait slash mouse comme ça et c'est plutôt ok je trouve. Euh, ici on va faire une sélection on déplace là en activant le Proportional Editing Okay. ici on déplace un des le de editing, parce qu'en fait on veut déplacer tous les vertices et là bah, on va placer un peu ça un peu plus devant ici là ce qui est encore là Ok, vu de dessus, on déplace comme ça. On va fusionner euh, le bras avec la main. Plus petit, l'élément le plus petit, le plus grand qui va représenter l'oparent. On en fait CTRL J. Du coup, en faisant comme ça, ça crée automatiquement le miroir sur la main et c'est assez sympa on en fait slash maintenant pour pouvoir fusionner le bras et la main mais si on chez euh, nous vu, vu de dessus et là je pense qu'on peut commencer donc vu que euh, la main possède plus de vertices que le bras on va devoir fusionner deux vertices. Ensemble afin de pouvoir euh, rééquilibrer le nombre de vertices total, et donc pour cette heure, on va juste les fusionner normalement avec le ad center comme je le fais, mais pour d'autres, on va devoir les fusionner à deux, par exemple celui-ci, celui-ci. On va devoir d'abord les fusionner à deux avant de faire un ad center comme ça. On regarde maintenant les autres. Ici, on peut faire simplement. Là, on fait un add center. D'abord sur ces deux. Et ensuite, la résultante, on fait add center avec celui du bras. Ici, pas besoin. Simplement comme ça. De là, également. Ici, c'est nécessaire. Enfin, là, pas nécessaire, ici et là, simplement, ici également, simplement, là, voilà c'est vraiment un travail manuel. On pouvait le faire automatiquement si en fait euh, on connaissait déjà le nombre de vertices euh, du bras. Et... Alors là je devais d'abord faire ça et ensuite ça et je pense que celui-ci c'est le dernier. Ouais. Voilà, niveau topologie, c'est pas comme un sinon, je suis ça. On a des faces triangulaires, mais bon, c'est pas la fin du monde. Euh, ici, on va se ça, ok. On fait slash, on fait revenir les autres éléments de la scène. Ici, on va un tout petit peu remonter les proportions. On va également un tout petit peu euh, scaler la main parce que je trouve qu'elle n'est pas très, très épaisse. Ici on fait CTRL plus. Ctrl plus encore. CTRL plus et CTRL plus encore. Ici si j'essaye euh, d'augmenter l'épaisseur. Je pense qu'elle est déjà assez épaisse comme ça. Ouais mais je me compte souvent. Très souvent. Alors en cachant nos deux images de référence, on va pouvoir vraiment admirer le résultat. Euh, ici on peut également refermer là, on fait slash, alors ici je me rends compte en fait qu'il est sélectionné le mauvais, alors là c'est ce euh, ainsi, je vous propose de toujours cocher là, pour pouvoir mieux voir, vous que là maintenant c'est plus bien affiché. Non là maintenant on va pouvoir refermer là. face. Même ici on est rude, on scale, on déplace ce à l'intérieur. Et enfin... Comme ça, on enregistre toujours notre projet. Et là, c'est bon pour euh, les doigts de, de Ray.